Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Notre invité, notre ami Denis Jean, eth ethno-historien, parle de sa thèse « des premiers métiers canadiens de 1603 à 1763 ». Bonjour Denis. Bonjour Dan, ça va? Ça va très bien, merci. Euh, Veux-tu okay. euh, veux nous faire une petite revue euh, du chapitre 2? puis euh, On va continuer avec ton chapitre 3. Oui, bien d'accord. Dans le chapitre 2, on a, on a examiné s'il y avait existé une communauté métisse historique ou un, disons un peuple métisse, euh, qui y avait une culture distinctive métisse euh, dans le territoire de la, la Nouvelle-Écosse continentale. Et, euh, en Micmac, ça s'appelle le kmit et euh, c'est là qu'était qu la, la colonie de l'Acadie. Okay? Puis ça, on a examiné un peu les... Le, le, euh, euh, qui étaient ces métisses, leurs origines. Euh, on, on les a suivis dans leur migration. On a, on a jeté un coup d'œil aussi sur les, euh, sur les recensements, puis, euh, qui est un outil très utile. Puis euh, ça fait que... C'est ça. Aujourd'hui, on passe dans, un, dans, l dans le chapitre 3. Qui est le, le, ici, c'est le Gaspé-Gawagi, Gaspésie. Donc, le, le, comme je l'ai dit dans la première émission, le gaspé c'était plus grand que la Gaspésie actuelle. Ça allait de, de, de loin dans le Nouveau-Brunswick, sur la côte est du Nouveau-Brunswick, et possiblement jusqu'au Cap-Breton. Donc, si l'établissement le, le, le, de l'Aheve avait une importance euh, certaine dans l'histoire métisse euh, de, de la colonie de l'Acadie, euh, maintenant, en Gaspésie, dans le gaspé euh, c'est la Seigneurie Lefebvre de Bellefeuille qui était située à Pabot, à l'entour de laquelle. Euh... OK, il y a une affaire qui a paru ce bon ordi, là. Bon, je me la répète. Plus tard. Ça, c'est tout le temps plus tard. J'aime ça, moi, il est plus tard. Bon. OK. Donc, cette Seigneurie Lefebvre de Bellefeuille, euh, située à Pabot, c'est à, à l'entour de, de son existence que. A évolué le, la communauté métisse, c'est à l'entour de, de cette sanguerie que s'est articulée la présence de métisse et la culture métisse. Bon, les métisses, ils n'étaient pas seulement là. Au commencement, c'est ce que je pensais, à cause que j'ai étudié le, le, le registre de la Sainte-Famille de Pabeau. Puis Ça, c'est le plus ancien registre qui existe en Gaspésie, c'est 1751 à 1757. Puis, euh, c'est le seul registre en notre possession datant d'avant le traité de Paris de 1763. Avec la, la, la, tout, tout ce qui s'en est suivi, là, c est le, suite à la conquête. Bon. Les Métis, ils étaient des deux côtés de la, de la baie des Chaleurs, sur le territoire. Puis là, je, je veux répéter cette question que ce ne sont pas les Métis de la baie des Chaleurs. Parce que, on ne peut pas dire ça parce qu'on va comprendre beaucoup mieux dans la prochaine émission que quand on va aborder mes, mes plus récentes découvertes. Euh, ils sont des deux côtés de la baie des Chaleurs, mais pas seulement là. Ils sont aussi ils sont à Gaspé ils sont à la Miramichi. Ils sont euh, rendus en 1757, ils sont euh, de, de, de la côte de l'Est, qu'on appelle, c'est une région historique qui partait de Lévis, qui se rendait jusqu'au nord de la, de la Gaspésie. Donc, le territoire, ça, ça, il commence à se développer avec des, des compagnies de traite, et c'est l'individu le, le, le, le, le, le, euh, Nicolas Denis, qui a, qui a possession du, du contrôle de, de ce territoire pendant une bonne, bonne partie du XVIIIe siècle, et, et du XVIIe siècle, pardon, et c'est son fils Richard qui va prendre la relève plus tard. Euh, Richard Denis lui-même a épousé une Amérindienne, et, ainsi que son fils Nicolas a également euh, épousé une Amérindienne. Bon. Maintenant, cette seigneurie de, de la fête de ce euh, c'était pas simplement une seigneurie ordinaire, c'était, euh, pour la caractériser, moi, je dirais que c'est une seigneurie des pêcheries, axée sur les, la, les pêcheries, mais c'est la, euh, la seule seigneurie que je sache que c'est le cas dans, dans l'Amérique française. Et puis, euh, c'est aussi un centre administratif. Hein? Les, les, les, le FED de Bellefeuille avait les, des prérogatives de pouvoir rendre justice. Euh, mm -hmm. Cependant, les trois individus que j'ai trouvés que, euh, que c'était le cas, que, qui, avec qui, euh, qui ont des, trois individus qui ont été concernés par des, des, des démarches en justice, euh, il n'y en a aucun de ces trois-là qui est un métis. Ce qui me fait dire que les métis, peut-être, ne, ne pas de. de n'étaient pas concernés par, par ce, ces pouvoirs judiciaires-là, possiblement. Et aussi, les métis qui étaient. À, à, qui paraissent dans le, le, le registre Sainte-Famille de Pabot, ces gens-là, le, le, leur métier n'est jamais donné. Puis quand c'est donné, c'est. C'est comme un, un, un, un comme gardien de grave ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, que les, les métis n'étaient pas directement impliqués dans les pêcheries, ce n'étaient pas des engagés des, des pêcheries. Bon. Donc, qu'est-ce que les métis faisaient? C'est bien possible que les métis, ils, ils, ils, ils chassaient beaucoup, puis ils, ils, ils, parce qu'on on, on a retrouvé beaucoup de gros, de, de, de gros gibiers. Euh, à cet endroit-là, puis euh, soit que les métiers chassaient ou qu'ils étaient les intermédiaires avec les Amérindiens, c'est les Amérindiens qui faisaient la chasse, puis qui procuraient le, le, les, les pêcheurs en, en viande de gros gibier. Bon, euh, je ne sais pas si, si les gens sont au courant, mais le, le, le, le gros gibier, ce n'était pas, la, pas la, la viande favorite du tout euh, des colons français en Amérique. Hein? C'est surtout les Autochtones qui mangeaient du gros gibier puis qu'à la chasse, puis qu'ils pêchaient euh, euh, l'anguille, et, et, et, et beaucoup de, de mecs que les, les Amérindiens mangeaient, en fin de compte. C'est des vieilles pratiques ancestrales amérindiennes dont il s'agit. Je prends une petite pause pour me retrouver dans mes... Euh... Bon. Ça fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de compagnies que, qui sont, sont impliquées dans cette, cette guerre des monopoles hein, que, que, qui demandent les faveurs du roi et qu'ils reçoivent en, en échange le, le monopole pour une certaine région. Mais quand même, les, les, les Basques, le, le, le, leur présence est, est, est, est attestée de, sur le territoire euh, tout le long du... du, du 17e siècle, non, du, du 16e siècle, mais euh, en particulier, on sait qu'ils y dans la région dès 1586. Puis ça, c'est bon à savoir parce que les, les Basques, eux, étaient déjà à, à Pabot quand la, la seigneurie Lefebvre de Bellefeuille euh, est accordée à, au, au, à ces personnages-là. Puis ils chassent les, les Basques de l'endroit. Ils en prennent poss possession. OK? Donc, il y a également des Européens qui sont établis du, du côté sud de la Baie-des-Chaleurs, comme je le disais. Puis, il y a des seigneuries dans, dans ce coin-là aussi, mais ils ne prendront jamais l'ampleur et l'importance que, que, la, la, que la seigneurie Le fête de Bellefeuille euh, a à Tabot. Parce qu'il faut, il faut savoir aussi que, comme on va le voir un petit peu plus loin, on va regarder les réseaux euh, familiales de. de puis les... les, les euh, avec qui les, les, le fait de Bellefeuille faisait affaire. Il faisait affaire vraiment avec beaucoup d'endroits euh, euh, partout en Occident, que ce soit en France ou à Québec ou même aux États-Unis, probablement. À l'époque, les colonies, euh, les colonies euh, anglaises. Donc, euh, c'est un peu comme le, le, la, la colonie de l'Acadie. Il n'y a, a pas beaucoup de, de, de cas de métissage, mais il y en a suffisamment pour donner... Euh, un, naissance à, à, à un peuplement métisse ayant sa propre culture. Mais, mais avant 1700, il y a eu une première vague de métissage, j'ai les noms devant moi, Là, on a nommé tantôt euh, Richard Denis. Il y a Théry d'Adam qui était à Gaspé euh, dès 1629 et peut-être peut auparavant, euh, selon le, le généalogiste Jean Martel, Puis ça, c'est le premier cas de métissage dans le gaspé dont on a connaissance par les sources. Il y en a sans doute eu plusieurs autres avant ça, avec les pêcheurs basques, puis même euh, les, les, euh, les Bretons sont présents sur le territoire euh, en 1454. Le 1454, c'est l'année de naissance de, de Amerigo Vespucci lui-même qui a laissé son nom à l'Amérique. Ça fait que, euh, bon, d'autres cas de métissage, on en trouve à la Miramichi, on en trouve à l'Épezigouit. Euh, il a, à, per, à percer aussi, ça fait que c est, c est, Mais ça, c est, c est, ces gens-là ne vont pas donner un peuplement métisse euh, permanent. Euh, ça, ça, au 18e siècle, c'est ça. Euh, il y a, il y a, au tournant du 18e siècle, il y a Pierre Gagnon, qui était gardien du roi dans les, les, les, les, euh, dans les postes du roi. Puis eux, ça va devenir des, des, des sang des chefs à gauche, euh, Dans les années qui vont suivre. Puis il y a les, les bros du Eux autres, ils vont devenir des, des chefs à, à, à Poc-Mouche. Mais euh, ces gens-là, euh, <coughs> ces, ces deux individus-là, n'ont pas d'enfants. Tous leurs enfants le, leur enfant évoluent euh, au sein de, de, de communautés Micmac. Ou bien non, comme il y a les Godins aussi, que ça va être avec les Malissa. Ça fait que il n'y a pas beaucoup de cas, qu'on peut dire il y a, il y a, il y a une degré qu'on trouve au, au Mont-Louis euh, plus tard, mais en, en général, euh, bon, il, y a, il y a une... Mais avant la, la, la, la Seigneurie, le Fête de Bellefeuille il y a quelque chose qui est arrivé en 1688 qu'il vaut la peine de mentionner. C'est euh, l'arrivée des Morins. Parce que le, les Morins euh, habitaient Beaubassin, c'est là qu'était le, le gouverneur de l'Acadie à l'époque. Euh, les, euh, Louis, le plus vieux de la famille, euh, il y a eu une aventure avec la fille du gouverneur. Ça fait qu'elle tombe enceinte. Euh, Louis se fait expulser de, de la colonie. Euh, les les, les, les, les Morins doivent partir. Ça fait que, les, mais les Morins sont, sont connectés avec la famille Denis parce qu'il y a les Martins aussi, les connexions avec les Martins, il y a Pierre-Martin qui avait marié une, une Amérindienne, puis ça, c'est la, la, la femme à, à, à Pierre-Morin-Diboucher, sa, sa conjointe, pardon. Puis, puis euh, ça fait que tout naturellement, euh, ils vont se retrouver à graviter vers, vers Riste gauche, où est déjà le, le Richard-Denis avec euh, sept engagés, si je me souviens bien. Mais, mais le, le, tous ces gens-là, on n'a pas leur nom. Hein? On ne sait pas qui ils étaient, mais, mais ça, ça fait qu'ils n'ont pas laissé de traces. Donc, est-ce qu'ils étaient impliqués dans le métissage? On ne sait pas. Mais toujours est-il que les Marins, c'est eux qui vont beaucoup développer les pêcheries dans la, dans la baie des Chaleurs, avant les Lefebvre de Bellefeuille. Ça fait qu'il y a déjà comme un noyau, puis ces gens-là vont, vont s'établir un peu partout sur le territoire. <coughs> va, ben, comme à côté de, de Pabot, ben il va y avoir un des morins qui va avoir un, un fief ou une seigneurie. Puis, euh, ça fait qu'il euh, <coughs> y a une connexion avec les morins, mais les morins ne resteront pas après 1760. Ils vont partir quand les, les, les, les, euh, les établissements vont être détruits là, en, en 1758. Donc, là, on en vient à discuter de ce que je parlais, des, des réseaux de, de familles des Lefebvre-Bellefeuille. De euh, là, je ne vais pas à tout élaborer, euh, tous les noms, puis chaque individu de son importance. que ça, je l'ai fait dans ma thèse, mais c'est très long, parce qu'on est certain de perdre du monde. Donc, on a dit la famille Morin. Ça, c'est une connexion avec la colonie de l'Acadie. Il, il y a une autre connexion, il y a deux autres connexions importantes euh, qui, elles, elles, elles, proviennent du, euh, de, du, euh, du fleuve du Saint-Laurent. Puis euh, les, les premiers euh, à mériter cette distinction, euh, bon, c'est la famille Pelletier. Puis, euh, cette famille-là, c'est une famille qui est arrivée en 1636 puis qui, euh, qui euh, est, à un moment donné, elle était vive à Sillery. C'est la famille de Nicolas Pelletier et de Jeanne de Voisy. Bon, maintenant, il euh, y, y a deux de leurs enfants qui vont, euh, qui vont épouser des autochtones dans les postes du roi et qui vont être à l'origine du peuplement métisse de, de, de, des postes du roi. Ça, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'autre famille qui est importante, c'est justement les Lefebvre de Bellefeuille eux-mêmes qui eux aussi ont habité à Cellerie, mais qui ils vont s'aligner vont du côté des Abénaquis Puis ils vont, ils vont descendre la, la rivière Chaudière, puis ils vont faire des, des importants postes de, de voyage, de traite de fourrure. Et même, ils vont avoir, un, je pense que c'est un, un, une seigneurie ou euh, une concession quelconque au Maine actuel, là, où elle est présentement le Maine. Ça fait que tous ces gens-là, ce sont tous des gens que ce soit les morins, que ce soit les pelletiers, ou ben non, que ce, que, que ce soit les, les, les, les, les, les lefettes de Bellefeuille, c'est tous des gens qui ont eu affaire avec la seigneurie de Sillery, de, de, de où il y avait des Amérindiens. Mais, où, donc, ils ont connu intimement des Amérindiens, ils ont appris des langues amérindiennes, ou les, que ce soit les morins qui sont connectés avec les, les métis de la colonie de l'Acadie, ou même avec les, les Denis. Qui, qui, qui était là avant. Puis Nicolas Denis, que, que j'ai mentionné, qu il, euh, il y, avait, euh, il y avait une conjointe qui était amérindienne. Donc, Pabot, qui est situé juste en face, bien à peu près en face de, de, de, de Caraquette, hein, où il y avait le. Euh, une autre famille métisse, les Girauds du Saint-Jean. Puis, ça fait que tous ces gens-là se, se, se fréquentent, mais les, les, une recherche sur l'occupation de, de, de, de, de ces individus-là, des, des, des pères de familles métisses, euh, eux, c'était euh, pas des engagés dans les pêcheries, c'était plutôt des marchands, la, la majorité des autres. Puis, euh, on, on, on, on, trouve, euh, on, on, on trouve des documents à cet effet dans, dans, dans plusieurs euh, archives, là, que ce soit euh, à Québec ou ailleurs. Bon. Puis, euh, <coughs> bon, les, les médecins, on a parlé de l'alimentation, euh, puis les eaux d'animaux, euh, ce qui démontrait des techniques de coupe qui correspondent aux pratiques de débitage autochtones. Hein? C est, c est, ça fait que c'est. Ça, ça provenait vraiment des Autochtones, cette viande-là. Bon, puis, puis, euh, <coughs> maintenant, ceux qui sont dans le registre de, de Pabot, bon, euh, il y a, il y a je nommé quelques noms, mais je ne sais pas, la, la plupart des gens, ceux qui s'intéressent à la généalogie, qui ont fait des recherches sur leur famille, ils vont se rappeler ces, ces, ces noms-là. Bon, Tu as, as les, les Michel. Ou ça, ça, ça c'est une famille qui peut être des oliviers aussi, parce qu'on n'est pas certain. Là, c'est probablement le même individu. Il y a les huards, il y a les chapado. Euh, les chapado, ils sont présents à, à, à Pespebiaque dès 1740. Bon, après ça, tu as les Duval, euh, les, les maillets, euh, les Lepeaux, euh, les levicaires. Hein? Euh, dans la région ici, on connaît bien les, les, les vicaires et les levicaires, parce qu'il y a... Il y, a, il y a des descendants euh, euh, vicaires euh, chez les non-Autochtones ainsi que chez les Autochtones. Puis les Duguay, les Duguay c'est beaucoup de, de Duguay. Euh, on connaît tous. Moi, moi ma grand-mère était une, une, une Duguay, tu vois. C'est assez commun. Puis euh, les langues lois, ça, c'est nos familles. Bon, arrive la bataille de la russie gauche En 1758, euh, je l'ai mentionné, les, les, euh, les, les Britanniques se, se préparent à attaquer Québec. Puis ça fait qu'ils vont tout dévaster les, les, les, les, euh, les établissements de pêche euh, qu'il y a en Gaspésie, que ce, que ce soit la, la, la Seigneurie, fête de bellefeuille que ce soit à Gaspé, on parle même de la déportation de Gaspé, hein? euh, ou oh, ben non, le, le Mont-Louis du côté nord. Puis, ça, ça fait qu'il ne reste plus grand-chose. Ça fait que les, les gens, après c est, c est, c est, uh, cette rasia-là, uh, ils, uh, ils, ils vont se rassembler à, à, à Restigouche. Puis, uh, là, ça, on ne le sait pas encore, mais c'est là qu'il va avoir lieu la dernière bataille navale entre la France et l'Angleterre uh, pour la maîtrise de l'Amérique du Nord. Puis, ça, c'est en 1760, deux ans plus tard. Ça fait qu'à Restigouche, les, les Métis sont mentionnés dans deux recensements, en hein, 1760. Euh, puis c est, c est, euh, ce ne sont pas des recensements où on nomme les, les individus, on appelle ça des dénombrements. C'est un type spécial euh, de recensement où on donne seulement les, les, les, les, les chiffres sur la, la, la, la, <coughs> la quantité d'individus de chaque groupe. Puis, bon, évidemment, tu as les soldats français, tu as les... les euh, tu as ceux qui viennent d'arriver euh, vers 1757-58 qui, qui fuient la déportation puis que, parce que suite à la déportation, c'est pas tout le monde qui a été déporté tout d'un coup. Il hein. euh, y a eu une guérilla dans les bois pendant plusieurs années. Il euh, y, y en a eu dans, dans, des gens qui, qui, euh, qui ont habité le, le, le, le sud-est de Nouveau-Brunswick, sur le fleuve Saint-Jean. Puis, il y, a, il y en a qui sont montés à Québec, mais graduellement, en s'en allant vers Québec, euh, il, y a, il y en a qui euh, se sont arrêtés un moment à la Miramichi, où il y a eu de très nombreux morts. Euh, Ils il souffraient sous alimentation, ainsi qu'à Russie-Gouche également. Euh, on parle même que les, les, euh, ces, ces, ces, ces colons euh, mangeaient des peaux des, d'animaux, des, euh, des, des tellement qu'il manquait de viande parce qu'ils étaient quand même assez nombreux, ils étaient plus d'un millier. Et sur ce millier-là, il y en a environ 7 qui étaient des Métis originaires de la colonie de l'Acadie. Euh, donc, ils, ils se retrouvent à, à Réci-Gauche, mais il y a aussi, il, y a, il y a les, euh, les Normands, et euh, 17 familles Normands et métisses faisant 100 personnes. Bon, ça, ce sont nos Métis Gaspésiens. C'est eux qui, qui, sont, qui vont être à l'origine du peuplement, que, que parce que les, les, les, les pêcheurs que, qui, qui étaient, euh, plus ou moins qui avaient une, une plus ou moins de permanence en, en Gaspésie sont retournés en France du fait de leur guerre, de la guerre, ou euh, souvent c'était des individus qui brassaient des affaires, qui avaient encore une, une demeure en, en France et qui sont retournés là. C'est ce qui fait que euh, si, tu, si tu fais exception des, des, des, des réfugiés du sud qui, qui viennent juste d'arriver et que tu, euh, tu, tu, puis tu, euh, tu regardes qu'est-ce qui reste en Gaspésie, dans le gaspé à ce moment-là, mais il reste rien que les Autochtones, il reste rien que les Indiens et les Métis. Ça fait qu'à Lusigouche, je ne sais pas, il au moins 200, peut-être 500, c parce que bien, le, le recensement de 177, 65 euh, donne un certain nombre de pères de famille, mais, mais euh, bon, on pense qu'il y avait plusieurs personnes d'absents à, à, à ce moment-là. Quand tu dis « absent », c'était du monde qui était parti à la pêche ou à la chasse ou euh, au cabotage, ça? Oui, c'est ça. C est, c est, ils pratiquaient leur, leur, leur mode de vie traditionnel de… de, de de, de, de semi-nomades euh, semi, euh, euh, semi ou semi-sédentaires, dépendamment quelle expression que, que tu préfères utiliser. Puis, euh, ça fait que, mais, mais ils voyageaient pour toutes sortes de raisons, les Micmacs. Et, surtout à cette époque-là, tu comme à, à, à, à, le long du, du fleuve du Saint-Laurent, tu avais l'île verte, qui était un centre religieux. Puis, il ne faut pas que tu oublies euh, l'autre endroit. Euh, euh, euh, euh, le nom m'échappe. C'est un endroit de, de, de pèlerinage très, très important. Euh, euh, pas, pas loin de, de, de, de, de l'île. Pardon? Saint-Anne-de-Beaupré? Oui, oui, oui, c'est ça. c'est ça. Oui. Je, pense, je pensais à saint anne du bocage quand tu, tu l'as dit, mais ça, c'est à Caracette. C'est où les, les colons de, de, de l'Acadie sont arrivés. C'est Sainte-Anne-de-Beaupré et, et l'Île-Verte, mais surtout Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est pour ça qu'on va retrouver, le, le, le, on a des preuves de la présence euh, Micmac et, et Métis euh, euh, tout le long de Saint-Laurent, parce que parce qu'il y, y a les registres euh, paroissiaux, il y a les recensements aussi. Ça fait qu'on peut suivre jusqu'à un certain point les individus. Malgré que c'est embêtant parce qu'entre la conquête et le, à peu près 1795, il y a, il y a, les, les Autochtones ne, ne figurent pas dans ces documents-là. Puis, puis même pour la, la, la, la côte du Sud, là, parce que tout avait été détruit, euh, ça, ça a pris un bout de temps avant que... Euh, qu'il y a des missionnaires puis qui, euh, ou des prêtres de paroisse, puis, puis comme, recommence à rédiger les, les, les documents. On arrive à faire... On va prendre une pause, pour, on va revenir. Oui, OK.